Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, Nabilai Kamara depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Très bien, alors j'ai euh, euh, ce thème d'information, euh, disons, axé sur l'axe euh, amdalaï Bambeto, l'axe de la démocratie, euh, disons cet endroit de Conakry que nous connaissons tous, chers cher combattants guinéens. Voilà, donc mon thème c'est sur l'axe Andraï bambéto l'axe de la démocratie. Je vais parler donc de cette localité, effectivement, de Bonadry. Et parce qu'on en parle maintenant, il y a des débats sur, euh, disons, l'axe Bambéto, sur les jeunes de Bambéto, les citoyens de Bambé Bambéto, chers compteur D'ailleurs, tout à l'heure, c'est en suivant une vidéo, en fait, où, disons, une radio de la place, un débat sur, euh, effectivement, l'axe Bambeto Alors, euh, il y a eu des discours là, des discours, euh, disons, tenus par certains journalistes ou les invités, donc, euh, dans le débat. Alors, euh, cela m'a un peu choqué et m'a poussé, effectivement, à faire ce direct, cher compteur C'est inacceptable qu'on mente sur euh, ces jeunes citoyens de Bambeto C'est inacceptable, cher compteur hein, n'est-ce pas alors, voilà, donc euh, je dis bien l'axe Andalaï-Bambeto, donc euh, c'est mon thème d'information, c'est quoi déjà euh, cet, euh, cet axe, l'axe Bambeto, c'est quoi réellement, cher Comptoir lobinéen Alors, moi, d'ailleurs, je compare euh, l'axe Bambeto. Euh, disons, je dis même l'Axe bambeto c'est le, le township, disons, de, de, de, de la Guinée, le Ceoto de la Guinée, cette bidonville, disons, township hein, en Afrique du Sud, de vous, vous le savez, au temps de l'Apartheid, donc euh, c'est cette localité également de l'Afrique du Sud, qui s'est beaucoup plus démarqué dans sa lutte, disons, contre cette politique, cette doctrine politique raciste que nous avons connue, appelée « apartheid », n'est-ce pas Alors là, Soweto, en fait, cette ville, cette en ville s'est démarquée par rapport donc aux autres localités. Et, et là en Guinée, chez nous, à Conakry, nous avons notre township, notre Soweto, c'est-à-dire l'Axe Amdalay Bambeto cher Compteur-Guinéen. N'est-ce pas Alors là, écoutez, les jeunes qui y sont, en fait, ils ne sont pas des rebelles, ils ne sont pas des délinquants. Et comme je viens donc de l'écouter sur, euh, disons, euh, à travers ce débat d'une radio de la place, je ne sais même pas ce qu'est la radio, alors euh, qui ou il y a certains invités qui qualifient les jeunes de Bambeto de, de rebelles, hein, vous voyez, de recalcitrants, alors de, de mal polis et tout ça, cher Compteur c'est tout à fait le contraire. Alors, je dis bien, Bambeto, là, nous avons, je dis bien, ce sont les citoyens qui se battent pour le triomphe de la vérité en Guinée. Ils sont engagés, c'est vrai, ils ne sont pas des lâches, euh, ils sont courageux, vous comprenez, et mènent une lutte de manière objective. Parce que euh, le combat qu'ils mènent, en fait, ce n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis tant de lances en a compté, ces gens-là se battent. Vous comprenez Alors, euh, il y a eu Tadis, euh, euh, il y a eu euh, même autant de, qu'on appelle la transition menée par Sékouba, Alpha Condé, là, on n'en parle même pas. Ils étaient là, ces gens, ces jeunes, disons, de l'axe, donc menant une lutte objective. Ils ne disent pas, écoutez, nous ne manifestons pas parce qu'il y a tel qui est au pouvoir, non. Nous ne manifestons parce qu'il y a tel autre, non. Ils se battent. Tant que, ou dès qu'il y a ce qu'on appelle, disons, la malhonnêteté au pouvoir, quand la direction, ou de toute façon le pouvoir, commence à gérer de manière maladroite le pays. Et là, les jeunes se lèvent. Très bien. Alors, c'est cela comme définition, ils se battent, je dis bien, ils se battent parce que ça ne va pas, ça ne bouge pas. Alors là, euh, écoutez, ils le démontrent parce qu'ils sont engagés, ils sont engagés, ils sont encouragés. Et quand vous voyez, quand vous voyez la composante, écoutez, vous verrez que beaucoup sont des diplômés, n'est-ce pas Ils sont nombreux qui sont des diplômés parmi ces gens. D'autres ne sont pas des diplômés, mais écoutez, ce sont des jeunes déjà responsables qui cherchent du boulot ou qui ont du boulot, vous comprenez. Ils sont là, chaque compétition venir très bien alors je crois que c'est comme ça euh, comme si nous prenons les êtres humains, n'est-ce pas Vous prenez dans une famille, vous prenez des enfants, alors tous les enfants n'ont pas, en fait, le même tempérament, n'est-ce pas Les mêmes caractères, il y a toute une différence, même que vous êtes le même père, le même mère, il y aura tous une différence de tempérament. Alors, c'est comme ça, à Conakry, vous prenez Conakry, vous prenez les différentes localités, alors ce n'est pas le même tempérament, n'est-ce pas Même pas la même façon de percevoir la réalité. À Bambeto ils sont différents, ces jeunes. et chers on ne peut pas les qualifier de rebelles ou de recartissants ou de malpolis. Non, c'est inacceptable. Là, à Bambéto, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de gens ont été tués. N'est-ce pas Beaucoup. La preuve, vous comprenez, quand Mamadi Domboya a renversé Alpha Condé, alors euh, l'une de ses premières sorties, pour ne pas dire sa première sortie à Conakry, où, où est-il allé N'est-ce pas Il est allé sur l'axe Bambéto. N'est-ce pas Pour se faire ovationner. Il l'a fait. Mais pourquoi est-il allé là? Pourquoi n'est-il pas allé à Madina? Pourquoi n'est-il pas allé à Bessia? Ou pourquoi n'a-t-il pas fait ce, en fait, ce geste, disons, euh, euh, à Kaloum, N'est-ce pas? Ou dans d'autres villes de la Guinée? Et pourquoi à Bambéto, sur l'Axe? Et parce qu'il le sait. Là, il y a des jeunes engagés. Là, pas mal de gens sont morts également, également pour, également, euh, leur idéal n'est-ce pas, pour défendre notre procédure démocratique. Et là, Mamadi Doumbouya, même au cimetière de Bambeto, il a dit il a dit que prochainement, personne ne mourra pour la politique. Où a-t-il prononcé ce discours C'est sur l'axe Bambeto, cher Comptoir guinea N'est-ce pas Et là aussi, un autre discours a été tenu par Mamadi Doumbouya, que nous penserons à vous s'adressant aux jeunes de Bambéto. Nous penserons à vous, il y aura un recrutement dans l'armée, n'est-ce pas Nous penserons à vous, vous feriez partie. Il a dit qu'ils penseront aux jeunes de Bambéto pour les enrôler dans l'armée. Ça a été dit par Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas Et tout ça pourquoi N'est-ce pas Pourquoi Tout ça pourquoi Et parce qu'il y a des jeunes là qui se battent pour des valeurs. N'est-ce pas Et beaucoup sont morts en défendant ces valeurs démocratiques. Le triomphe, la vérité. Chez N'est-ce pas C'est cela. Beaucoup sont morts là. Et la jeune militaire a pensé à cela. On va vous récompenser en vous enroulant dans l'armée. Ça a été dit là. N'est-ce pas Et pour dire que nous, en fait, euh, nous sommes touchés par ce que vous faites, nous nous battons prochainement que personne ne meurt pour la politique, même si cet engagement n'a jamais été en fait respectivement du Lumoyah, jamais, parce que après ce discours, il y a, on peut compter, on peut d'ailleurs je dis on ne peut même pas compter finalement des morts par balle, par son régime. N'est-ce pas, cher Très bien. Alors, pour revenir sur... Vous le savez très bien, c'était hier, le 9, le 9 mars. Normalement, en fait, les forces vives de la nation euh, devraient, en fait, manifester. Vous le savez pourquoi Mais des manifestations qui ont, qui ont été, en fait, reportées. Là aussi, vous savez pourquoi. N'est-ce pas Très bien. Alors, mais, manifestations reportées, mais quand même, disons, euh, hier, ça a été, en fait... La déclaration a été faite hier que c'est reporté pour la semaine prochaine. En attendant, donc, euh, voilà, il y, a, il y aura des négociations. Mais, malgré cette, en fait, euh, cette, cet acte, disons, ou ce discours donné par le, le, le, les forces vives concernant le report des manifestations, à Bambeto, sur l'axe Bambeto, il y a eu quelques escarmouches, n'est-ce pas, ou altercations avec des forces de l'ordre, n'est-ce pas On ne dit pas qu'il y a eu manifestation, non, il y a eu escarmouche, altercation avec les forces de l'ordre. Très bien. Alors, et là, on dit, mais écoutez, certains sont en train de dire dans leur analyse, mais écoutez, ils sont mal polis ces gens, pourtant les organisateurs ont en fait euh, émis également euh, des communiqués euh, signifiant que les manifestations n'auront pas lieu. Mais pourquoi à continuent, ces gens continuent à manifester, à faire, à commettre des actes de vandalisme par-ci par-là N'est-ce pas Je vais expliquer que non. D'abord, je dis que ils n'ont pas manifesté, il y a eu ce qu'on appelle des escamouches, altercations avec les forces de l'orge. Et pourquoi C'est ce que je vais expliquer chez les de Là, il n'y a pas de rebelles. Ils ne sont pas des rebelles. Ils ne sont pas des malpolis. Ils ne sont pas des recalcitrants. N'est-ce pas Les rebelles, les malpolis, ce sont en fait les policiers, les gendarmes qui étaient là, dans cette localité, sur l'axe. Parce que finalement, cher Contraguiné, vous le savez très bien, il quand même c'est est quand même incompréhensible que certains journalistes soient capables de dénoncer ces faits. L'axe Bambeto, finalement, dès qu'on parle de manifestation, qu'il va y avoir de manifestation, je vous assure, voilà, on voit le pouvoir qui s'inquiète, parce que le pouvoir s'inquiète, sachant, parce que ce que cela signifie réellement des manifestations, vous comprenez, c'est donc l'instabilité que ça crée, une instabilité où souvent euh, le contrôle est, est totalement difficile et que même le pouvoir peut tomber, n'est-ce pas Donc ça effraie le pouvoir. Mais je vous le dis, voilà. Ça va vous surprendre, mais vous prenez dans l'armée, parmi les policiers, ou dans la police, dans la gendarmerie et autres, les militaires, et ils sont contents parce que l'axe Bambeto, c'est comme une sorte de fonds de commerce. Là, quand il y a une manifestation, ils savent qu'ils peuvent pas seulement tuer, ils vont tuer, ça c'est clair, mais ils vont gagner beaucoup plus, cher compteur guignard, il y a un fonds de commerce. Dès qu'on dit qu'il va y avoir une manifestation, on a dit qu'il va y avoir une manifestation hier, et déjà... Alors, les policiers, les gendarmes étaient déjà stationnés dans les différents axes de la localité, de l'axe Bambeto. N'est-ce pas Pas seulement au niveau des carrefours ou des axes, etc., mais dans les quartiers, même dans les familles, les policiers étaient là. N'est-ce pas Que j'appelle acte de provocation. Et nous sommes dans une localité, nous sommes sur l'axe Bambeto où les jeunes sont engagés, ils ne peuvent pas en aucun cas accepter des foutaises. Ils sont, les policiers sont partout même dans les quartiers, et même les jeunes pour aller faire des achats, ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas bouger. Mais dis donc, les manifestations, ok, il n'y en a pas encore, les gens ne manifestent pas. Mais alors, que faites-vous dans ces quartiers, empêchant même les jeunes d'aller faire des achats Pour quelle raison Ce n'est pas, ce sont des actes de provocation, clair et net. Alors, ce sont des jeunes engagés qui ne peuvent en aucun cas accepter cette forme d'irrespect, mais écoutez, ils vont également se montrer. Ils ne sont pas des lâches. N'est-ce pas Alors, j'ai bien un fonds de commerce pour ces policiers. Quand on dit qu'il y a manifestation, et ils sont contents, le pouvoir est mécontent, a peur. Mais les policiers, parmi les policiers, dans la police, ils sont contents, parce qu'ils se disent « Ah !» Écoutez, on va profiter, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire là Ils vont commettre des actes de vandalisme, nous le, nous le savons très bien. Ils vont arrêter pas mal de jeunes, des jeunes sont arrêtés, ils sont mis dans certaines prisons, en fait, euh, dans des prisons de la localité, où ils exigent finalement aux jeunes ou aux parents des victimes de payer 2, 3 millions, 4 à, jusqu à 5 millions pour la libération. Donc, vous voyez, un fonds de commerce où ils peuvent gagner. N'est-ce pas En plus, ils vont voler des motos, ils volent des motos, ils prennent les téléphones sur des, des citoyens. Vous comprenez? Ces policiers. Alors, ils étaient là. Ils étaient là, dans les quartiers, même dans les familles. Empêchant, je dis bien, empêchant, même les jeunes de sillonner pour aller faire des achats. On les empêche. Mais que voulez-vous? Voilà pourquoi il y a eu des escamouches, des altercations. Ils ont manifesté, ils ont mis même le feu quelque part, ils ont mis des barricades parce qu'ils sont mécontents. C'est une foutaise c'est le N'est-ce pas Il faut les respecter, ces jeunes. Je dis bien, c'est le co de la Guinée, le township de la Guinée, là, dans ces quartiers, alors on ne peut pas accepter des foutaises. C'est clair et net. Les manifestations sont reportées OK. Alors, mais que font-ils, en fait, ces militaires, ces policiers, dans les quartiers, même dans les familles, empêchant les jeunes même de, d'aller de, en fait, de, de, faire des achats, s'il vous plaît de se promener. Pour quelle raison N'est-ce pas Simple acte de provocation. Et ensuite, quoi C'est pour effectivement arrêter ces gens, euh, les soutirer des, des téléphones, n'est-ce pas euh, Des motos, emprisonner certains pour finalement aller, en fait, leur demander de payer 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 millions pour pouvoir les relâcher. C'est pas... Un fonds de commerce pour ces policiers, pour ces militaires, pour ces gendarmes Mais c'est cela. Donc s'il y a eu une manifestation hier, ce n'est pas la première fois. Écoutez, il y a eu d'autres cas antérieurement. Et chaque fois qu'on dit qu'il y a manifestation, il s'est reporté. Vous si vous l'avez remarqué, on dit « Ah, avant bientôt, mais écoutez, il y a encore des barricades. Oh, écoutez, la nuit, il y a de feu, ainsi et de suite. » Non, parce qu'il y a provocation de la part des militaires, des policiers, des gendarmes cher on doit se respecter dans ce pays. Donc, je dis bien, l'Axe Bambeto se battra jusque, disons, euh, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à ce que la raison triomphe en Guinée, jusqu'à ce que notre processus de démocratisation, effectivement, trouve l'issue favorable. C'est cela, l'Axe Bambeto. N'est-ce pas, cher compto guinéen Alors, ces journalistes ou ces invités, ces analystes, se de, de quelle planète viennent-ils, qualifiant ces jeunes de... De, de rebelles, de recalcitrants, de malpolis parce que hier, ils ont manifesté, euh, si bien que les organisateurs avaient dit que, écoutez, les manifestations sont reportées, mais que ces gens-là manifestaient. Non. S'ils ont manifesté et s'il y a eu escarmouche, c'est parce qu'il y a eu provocation de la part de la police qui cherche, qui souhaite, qui souhaite qu'il y ait des manifestations. Je vous dis, les gendarmes policiers, ils souhaitent qu'il y ait des manifestations. Parce que dans ça, ils profiteront pour avoir de l'argent pour voler par là, chère compteur guinéen. N'est-ce pas Très bien, ça c'était donc euh, sur euh, ce thème, cet élément, euh, sur l'axe Bambé-Tochère compteur guinéen, je donne uh, ce direct, uh, ces informations, c'est pour effectuer, effectivement euh, d'arrêter de dramatiser, surtout de ne pas écouter en fait ses ennemis de la Guinée, n'est-ce pas Ils sont des lâches, ceux-là qui disent qu'à Bambeto, ils ont manifesté hier pendant que les manifestations sont reportées, qui ils, ils, ils sont des rebelles, des malpolis, ils se sont des lâches qui jugent ainsi. Vous savez pourquoi Mais écoutez, antérieurement, il y a eu des jours où on a vu des policiers, des militaires tirés hein, à bout portant ou même à bout touchant les citoyens, donc sur l'axe Bambeto, on n'a pas vu ces journalistes, ces fameux analystes faire un débat spécial sur ces cas-là. Mais comment, en se disant, mais comment est-ce possible que les militaires, les policiers aillent tirer sur les citoyens désarmés On n'a jamais vu ces débats, ils ne le font pas. Ils ont peur, ce sont des lâches. Ils ne le font pas. Maintenant, il y a de petites escamouches dans le quartier. Et parce qu'on dit les manifestations sont reportées, il y a des petites escamouches, alors ils font descendre le ciel. Ils sont mal polis, ils sont des récalcitrants, ils sont des rebelles. C'est quand même honteux, cher Compteur Général. Bravo, je, je, je félicite l'Axe Bambeto, vous êtes fort, votre lutte est purement objective, vous ne vous partez pas, vous ne l'avez jamais fait parce qu'il y a tel régime ou telle coloration de régime. Non, vous partez chaque fois que la malhonnêteté est entretenue par le pouvoir, cher comptoir C'était Nabil Al-Kamara depuis 2017. Merci pour le coup de bonne soirée.